On élève encore, sur le côté, jusqu'en haut, on baisse, on réélève devant, Alors que là, pas les mains, voilà, on essaye de pousser le plafond, ouais, impeccable, on baisse, euh, maintenant sur le côté, avec les mains dans cette position là, voilà, ici, et là, encore un petit peu, il manque un tout petit, euh, euh, un tout petit peu d'extension, et d'ouverture comme l'autre côté, évidemment. Voilà, très bien. Euh, on repose. Voilà, très bien. C'est parti. La remontée est difficile. <rire> Attention au gâteau. Attention au loukoum. Vas-y. Voilà, attention. Ouais Ouais, pas mal. Ouais, ouais, vas-y. Voilà, voilà, voilà, très bien. Et voilà bravo. Ouais. Oh dans le sens inverse maintenant. Allez. Vas-y. Non, non, dans, dans le bon sens, on l'a déjà vu. Dans l'autre. Au dessus de la tête. Ouais, bravo. C'est bien. Alors, même type d'exercice, la fée céleste sème les fleurs, sème ses fleurs, là. Comme si on avait un plateau, mais sans plateau, doucement. Doucement. Voilà, très bien, attention, c'est plus difficile encore quand on le fait comme ça. Et on revient. Doucement. Bien stable. doucement, doucement. Doucement douceur, sinon le plateau tombe, attention, très bien, très bien, donc exercice de Qigong. Allez les deux dragons, voilà, bravo, on revient dans l'autre sens maintenant, on part dans l'autre sens, oui? J'arrête. En les genoux, avec les poids. Le, ça coup, stabilise un peu les tremblements. Ouais, bravo! Dans l'autre sens. Wow. C'est vrai que ça tremble moins. Non, mais tu fais ah. le avec la main droite. Vas-y. Yep. Voilà. Voilà. voilà. suis, suis, suis. suis. Mieux, continue, continue. Ça doit pas tomber. Ne, ne les graspe pas. Bien. Oui, mais, bien, oui bien. bravo. Bravo, On bien. Vous bien. Vous bien. Vous bravo, vous très bien. bien. Non, voilà, bravo. Doucement, doucement. Douceur, lenteur, légèreté. Plus c'est doucement, plus c'est mieux c'est. Très bien, bravo. Non, tu ne vas pas passer ça. Se Alors vas-y. Parfait. Alors en équilibre maintenant. Doucement, doucement. Ouais, il est... Allez. Maintenant sur l'autre pied. C'est le délire. Ah, oh, très bien. L'autre pied. Ah Voilà, sans faire tomber les plateaux sans faire tomber les plateaux, hein. Bravo. Merci. Bravo. Ah, <rire>